En Comité Libé, euh, le travail a été euh, particulièrement efficace et relativement consensuel. Euh, les différents groupes politiques et les rapporteurs fictifs ont tous euh, fait des efforts pour arriver à une opinion équilibrée, donc nous vous remercions de le prendre en compte. Je vous invite notamment et fortement à suivre le vote euh, fait en Comité Libé puis en Comité Budget, en faveur d'une ligne budgétaire pour les opérations de sauvetage en mer. L'Europe a une responsabilité humanitaire et un devoir moral de secourir les personnes en danger plutôt que de criminaliser des ONG qui actuellement se substituent dans ce rôle, se substituent à l'Union Européenne et aux États. Ce serait la première fois qu'une telle ligne budgétaire est adoptée en plénière. Les États membres de l'Union Européenne doivent assumer leurs responsabilités pour empêcher les personnes de mourir en Méditerranée. Nous l'avons souvent dit dans cet hémicycle depuis que j'ai été élue en mai dernier. Je pense donc que ce budget devrait être suivi sans problème. Cela doit notamment ne pas peser uniquement financièrement et logistiquement sur les États qui qui sont les lieux d'arrivée des migrants. C'est donc aussi une mesure de justice entre les différents États membres.